Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2022. Encore cette année, c'est derrière une caméra. Comme beaucoup d'entre vous, je suis en télétravail, derrière mon écran, et j'espère que très vite, nous allons tous nous retrouver pour partager des moments de convivialité et surtout pour travailler ensemble. Il n'y a rien de tel que être autour d'une table et échanger pour qu'il en sorte des idées porteuses de valeur. En 2022, on a de très fortes ambitions aussi type. En fait, il faut que nous soyons encore plus aux côtés de nos adhérents, qui sont les institutions de prévoyance et les groupes de protection sociale, pour porter haut et fort leurs valeurs, leurs voix. Ces institutions ont été, depuis le début de la crise, aux côtés des entreprises et des salariés. Au pire moment de cette crise sanitaire, la crise n'est pas terminée, donc en 2022, on a encore besoin d'elles. Aujourd'hui, plus que jamais, leur utilité doit être reconnue, et nous sommes là pour ça au CETIP. Le CITIP c'est la maison des institutions de prévoyance et des groupes de protection sociale. Leurs activités sont encore trop méconnues et trop incomprises. Il s'agit pour nous de faire de la pédagogie, d'expliquer surtout en quoi le contrat collectif protège bien les salariés et rend des services immenses aux entreprises qui y souscrivent. C'est ça mon ambition pour 2022, c'est faire de la pédagogie et que nous puissions être encore plus visibles, encore plus audibles. 2022, ce sera une année riche exigeante et passionnante. Et au type, nous sommes là pour relever tous les défis qui nous incombent. Et on espère surtout, surtout sortir de la crise et vous revoir bientôt dans nos événementiels et sortir de cet échange caméra-écran. A très bientôt